Les E-Learning Excellence Awards ont été créés en 2011 par le groupe Segos et le groupe AEF afin de récompenser les meilleurs dispositifs de formation blended du marché. Nous avons jusqu'à présent récompensé des candidats dans deux catégories, la catégorie des dispositifs métiers, la catégorie des dispositifs corporate ou management et en 2014 nous avons créé une troisième catégorie qui est la catégorie éducation destinée à récompenser les dispositifs de formation issus de l'enseignement supérieur. au total, cette année, 29 dossiers qui ont été présentés au jury. 29 dossiers, euh, tous marqués d'une grande maturité. C'est une chose que nous avons vue évoluer depuis le début des Learning Excellence Awards, mais qui, euh, qui s'avère, euh, avec une ingénierie pédagogique du blindy de plus en plus affinée, avec euh, des facteurs clés de succès euh, de plus en plus maîtrisés. Un sponsor interne, important, une communication présente tout au long euh, du projet, une gestion de projet aussi exemplaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, en fait, un, un quatrième facteur clé de succès euh, a été énoncé par les chefs de projet euh, qui ont présenté leur, euh, leur projet, euh, c'est en fait euh, la nécessité d'une compétence en community management. Cette nouvelle compétence en fait, marque l'avènement des communautés de pratique, des communautés d'apprenants et le fait que la formation blindide devient véritablement sociale.